C'est bon pour tout le monde. Bon bah déjà je remercie Christophe euh, d'être venu. D'abord, vous allez avoir euh, l'avis d'un expert. Et je, et, et je pense que ça vous voilà, je pense que ça nous servira. C'est une personne d'expérience qui euh, va essayer de vous transmettre un peu euh, ses valeurs, comment, comment, comment il voit le foot pour avoir une petite précision et je le pour avoir été à saint métier euh, il y a. Euh, deux semaines maintenant, euh, et avoir été visité le centre d'entraînement, il fait un, un travail remarquable avec, euh, avec ses joueurs, notamment sur le, le comportement. J'ai été très surpris et, et, et je l'ai souligné tout ça, c'est que quand que je suis venu euh, avec le euh, Pargo. Tous les joueurs, tous les joueurs sans exception, nous ont salué et salué, par exemple, et, et dit bonjour. Donc ça, c'est une preuve de respect et surtout de maturité de la part des de, joueurs, qui parfois sont aussi très jeunes. C'est quelque chose qui pour visiter pas mal de l'aide qui va, qui va agréablement surprendre. Agréable, c'est quelque chose que je tenais à souligner. Je vais laisser la, la parole à Christophe. Merci, euh, merci de, de... de m'accueillir. C'est avec Christophe que je suis ici. Quand, quand j'ai rencontré, donc, bien oui, sûr, ça, donc, l'information. Euh, je ne sais pas si vous avez besoin de cette parce que je crois que. C'est une information que je serai disponible et pour un titre radical, mais aussi pour arriver sûrement une plus-value à, à cette formation. Car vous, vous essayez d'obtenir une licence et d'entrer dans un métier qui est très difficile. Je vous espérais qu'on l'a déjà vu. Très difficile, où il y a une rude concurrence. Mais quand même, je crois que c'est un métier, s'il si est bien fait, il est passionnant. Et euh, il y a des principes de base à respecter et éviter certaines grossières erreurs au départ pour après permettre, au fur et à mesure, je dis bien souvent au fur et à mesure, euh, de pouvoir faire son petit but de chemin euh, dans ce métier-là, parce que c'est un métier euh, qui aujourd est aujourd'hui incontournable. Moi je parle beaucoup de, de l'entraîneur, c'est un métier qui est incontournable, et la relation. La relation euh, agent-entraîneur est une relation qui, euh, qui euh, doit exister et qui doit être, si elle n'existe pas, c'est quelque chose que vous allez devoir euh, créer. Cette relation doit être très, très importante. Euh, après, il y aura sûrement des questions-réponses, mais euh, quand je vous dis pourquoi la relation est importante, parce que tout d'abord, l'entraîneur, quand je parle pour moi. Parce que moi, je ne sais pas exactement comment fonctionnent les autres, quoique. Il a fait un que l'entraîneur, moi quand je fais, je constitue mon vestiaire. Mon vestiaire est constitué. Et j'ai appris ça avec, euh, avec un entraîneur euh, étranger euh, qui a fait du monde champion d'Europe. qui disait, l'important, attention au vestiaire, il ne faut pas que le vestiaire. De poser c'est celui d'un ou deux agents. Ça peut poser problème. Et moi, quand j'étais pas train de voir à gauche, je ne savais pas pourquoi, et puis évidemment, je ne savais pas que vous êtes responsable. Vous êtes oui. vous êtes je me suis aperçu rapidement que, oui, il était très important d'avoir différents agents représentés dans le dessin. Ça évite de dire. Tiens, cet entraîneur travaille avec un tel. Et si on est joueur de tel, là je vais trouver l'entraînement. Donc, je me suis efforcé, évidemment, de faire attention à cela. Et aussi, à partir de ce moment-là, au lieu de rester une relation joueur-entraîneur, un je me dis, tiens, je veux savoir avec qui le joueur travaille. Collabore. Voilà. Avec qui le joueur collabore euh, Si je peux le permettre, collaborer, c'est sûrement, euh, sûrement l'expression qui peut être le plus adaptée à votre relation avec le joueur. Collaborer. collaborer. Et donc, je, je, rencontre, je rencontre généralement tous les agents tous les agents qui représentent, euh, qui représentent les, les joueurs qui sont dans, dans mon destin. Ça, Ensuite, euh, j'essaie euh, d'instaurer un climat de confiance avec euh, l'agent, le conseiller, et euh, d'avoir des relations permanentes avec l'agent en lui disant qu'à tout moment je suis loyal, à tout moment quand il y a un problème qu'il soit de professionnel, mais aussi. Parce que derrière les gens que vous aidez, avec qui vous allez collaborer, il y a vraiment des joueurs, il y a surtout, qui restent en tout temps, des hommes, des en fait, problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, Donc, plus de problèmes, et je veux être informé de ça. Soit, évidemment, c'est mon staff, mon staff médical, les gens que j'ai autour de moi, qui sont autour de l'équipe, qui arrivent à ramener des informations, mais l'agent, cette relation-là. L'agent doit encore remonter certaines informations. Il arrive souvent des joueurs qui ont des, des pics de forme, qui font la gueule, qui ont des problèmes, des fois pas des fois. Il est très important que les joueurs puissent savoir ce qui se passe chez les joueurs, dans relation que vous avez, cette collaboration. Et certainement, vous devez faire remonter, et je souhaite qu'on fasse remonter ces informations-là assez rapidement, pour évidemment, non pas éviter le problème, mais voilà, 6 à 9, je vois.